Quelles sont les questions typiques qu'un employeur pose à un entretien d'embauche oui. euh, bon, Le premier thème, ça peut être les, les études. Donc, C'est juste après les études, l'employeur va demander euh, euh, au futur employé euh, depuis combien de temps est-ce que vous avez votre diplôme, votre bac par exemple. Euh, quelles études est-ce que vous avez faites Quelle était votre spécialité à l'université est-ce que vous avez déjà travaillé Est-ce que vous avez une expérience professionnelle euh, Qu'est-ce qui vous a intéressé ou qu'est-ce qui vous intéresse dans notre entreprise Pourquoi est-ce que vous avez postulé euh, Pourquoi est-ce que vous avez posé votre candidature Et puis, euh, qu'est-ce que vous pouvez amener avec votre expérience à, à, dans, à, dans notre équipe est -ce que vous pouvez, Comment est-ce que vous pouvez contribuer à notre entreprise ou bien à notre équipe ou, à notre école